Bonsoir bien aimé du Seigneur, c'est encore une joie immense de vous retrouver à la Nouvelle Jérusalem, à l'Andenne, Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Dereka, nous sommes à notre mercredi d'intercession, mercredi dans le lieu secret. Après avoir passé une merveilleuse convention nationale de l'Église de Dieu en Belgique, le 21, vendredi 21, samedi 22 et le dimanche 23, nous n'avons pas su avoir culte par la grâce du Seigneur. Nous étions tous ensemble à la Convention et Dieu nous a fait grâce. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Après avoir passé 20 jours avec le séminaire « Quitte à Saint-Esprit » et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui dans nos cultes habituels, le culte du mercredi. Comme certainement, vous le savez, le culte du mercredi, c'est un culte où on a une certaine liberté pour intercéder dans la présence de notre Seigneur. Alors, je vais t'inviter à prendre la position que tu estimerais être la plus confortable pour toi et à simplement prier librement, individuellement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous allons prier ensemble, collectivement. Il y a un fond musical qui pourrait nous permettre de pouvoir ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et ne pas avoir des pensées divaguées. Alors, bien-aimé du Seigneur, je vais vivement t'inviter à mettre ce moment à part et à communier avec nous dans la présence de notre merveilleux et glorieux Seigneur. Prions déjà ensemble pour consacrer ce moment. Précieux Saint-Esprit, toi le Dieu de toute éternité, ô Shagabasate, Itarabose temeke regosita, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore de nous retrouver le mercredi d'intercession ensemble avec ton peuple et dans ton Église, Ô oh Dieu. Conduis ce moment d'intercession, précieux Saint-Esprit, dans la douceur de ta présence, dans l'intimité de ta présence, Ô oh Dieu. Conduis-nous, oh Père, là-haut dans la cité céleste, que l'onction de ta présence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 Esprit de Dieu, nous t'invitons Saint-Esprit. Nous couvrons ce moment dans le sang précieux de Jésus. Nous couvrons la diffusion de ce culte dans le sang de Jésus. Nous couvrons partout où sont tes enfants communiant avec nous dans le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus protège ce moment, ô oh Dieu de gloire. Nous élevons les l'étendard de la croix de Douglota en signe de victoire devant les dominations, les principautés, les autorités, devant les puissances des ténèbres et les esprits humains méchants dans les lieux célestes, ô oh Dieu des armées. Et nous déclarons la Seigneurie et le règne puissant de notre roi et maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus Christ, le Seigneur Jésus, pour les massacres, Miracora docite et les maïca, Redocete, queridocite et les maïcaria, riba, baba, redaïno, c'était les maïcorodocite, Miracorodocite. Nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire et cadeau sainte Bequeré Mirabaikera mirabai kera reba baba mare dosete. ente kero dossité rebaikarya reba baba baba baba Bredai no se te le maika, et corio Mekerado se te le baikaria, riba baba baba baba, meradai kerada mama, merado se te le baikara do se te le baikaria, ete keradaïno se baba, se te do se Nous élevons ton Seigneur Jésus. Nous élevons ta grandeur, nous élevons ton autorité, nous élevons ta divinité, ta puissance, ta gloire, ton nom merveilleux, ta souveraineté, Jésus, Jésus, irabaikera rebaikaria, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton Seigneur, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ton autorité, nous bénissons ta divinité, nous bénissons ta puissance, oh Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci de prendre le lead. Merci de prendre la direction de toutes choses. Merci d'inspirer. Merci d'assemer l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange, l'esprit de célébration. Merci d'inspirer l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de prière, l'onction de prière. Mara Koro Dossete, l'onction de prière. Irabai Keranosate, l'onction de prière. Mara Dossete Rebaïkaria, Reba Babaïkoro Dossete. Que nous puissions fonctionner sous l'atmosphère du ciel ouvert. Que nous puissions fonctionner sous l'atmosphère du ciel ouvert. Guéris les malades. Renvoie libre les opprimés. Brise les chaînes de toute forme de captivité. Oh Dieu. Que les forteresses soient brisées. Que les forteresses soient écoulées ce soir. Icarado Satan emai do siete, brekedo Satan emai mirado siete rebaicaria, reba ba ba ba ba ba breda Satan emai mira baicera do siete rebaicaria, reba coro siete breado siete rebaicaria, ente kiri do sita na manashina, mekeredo siete rebaicora do sita, nous libérons le sang de Jésus contre les puissants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 méchants dans le lieu céleste nous libérons le sang de l'agneau de Dieu nous libérons le sang de Jésus nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Mirakoro dosete, breada sitemaika, entekora dosete rebaikaria, reba ba ba ba ba, marada sete rebaikaria, reman dosete, entekora dosita na maikaria dosete, mira baikara dosete ne maikaria, entekora ina sete rebaika. Nous libérons le sang, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Ikanda nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, Mikarado, c'était les Rebaba Merado, c'était, et t'es corado, inacéter les baikaria, Rebaba, Miradaï, c'était le sang de l'agneau de Dieu, et t'as corado, cité les baba, Marada, c'était les Remanda.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 le sang de l'agneau de Dieu, Miradaï Korodosete, Miradaïke Rado Sitana Sate, le sang de Jésus, contre les œuvres des ténèbres, le sang de l'agneau de Dieu, Icadarodos. Mare dositere baikaria, re baba baba baba, mira dai koro dositere baikara dai dositere, le sang de Jésus, ikere dositere baikaria, re baba baba baba, mirakoro dositere baikaria, Yandarabo sété rebaikaria le sang de l'agneau de Dieu mirakoro dos sété rebaikeria le sang de l'agneau de Dieu mira baikere dos sété mirakoro dos sitana maikaria reba baba, ba ba ba ba ba mira le sang de l'agneau de, de, de Dieu le sang précieux de Jésus itakoro dos Mira bai ke radai korodo si tene mai karadai ka ente koradai do stere bai karya re ba ba ba mere korado si tene re ba korodo ente kiyo do sitara nous déclarons ce soir la victoire dans le sang de Jésus ente korado si tere Marakoro do sete nous déclarons la victoire dans le sang de l'agneau de Dieu, et te korada innoceté, miraba maradosatakeryo, et te korada ikarada sitene Baykarya, la victoire dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de l'agneau de Dieu, la victoire dans le sang de Jésus, et takarada sitet et keryo dosita na Marakoro dosete, mira baikere dosete, rebaikalia, reba ba ba ba baika, mir dosete, kero daikosete, mira baikoro dosete, la victoire dans le sang de Jésus, mara daikoro dosete, rebaikalia, re ma ma ma ma ma, mir dosete, rebaikalia, reko dosoto korabika. Marabai Baikere dosite rebaikaria reba ba ba ba baika la victoire dans le sang de Jésus Itakoro dosite rebaikaria reba ba ba ba baika mere dosite manashina Marakoro dosite rebaikaria re mamaikora da dosite rebaikara dosite ete kori dosite manashika matakoro dosite rebaikaria ete keri la victoire son de l'agneau de Dieu, Mirabai Kero dosi te, Meker Reba ba ba ba, Mekanasa ta Ete koro rebaikarya, Reba ba ba ba baika, Ete koro Rebaikaria, la victoire dans le sang de Jésus était Korodosite Rebaikaria, Reba Baba Maraday Korodosite, Miraday Keraaday Nosate Rebaikaria, Inta Korodosita Rebaikaria, Reba Baba Baba Baba était Korodosita, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Sur la puissance des ténèbres, nous détruisons les œuvres de Satan, les œuvres de la sorcellerie, des enchantements, des envoûtements. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre... La nouvelle Jérusalem, l'antenne contre le peuple de Dieu. Nous brisons ces décisions au nom puissant de Jésus. « Ma quere dosate »« Yanda coro dosite »« keraba i kera da dosate »« Miraba i Reba i karia »« Reba bababa bababa »« Miraba i kera dosa »« Et te cora da dosete »« Reba i ma i Ikeredo sité rebaikaria yéndara baikereedo sité reba ba ba ba baikara dosité je bénis ton Seigneur alléluia mira baikereedo sité je bénis ton Seigneur alléluia mira baikera daedo satana maika shadera miriada yadera dosité mira baikeria dosité rebaikaria era naiko ra dosité rebaikara baika In dekoronosita debaikarya, ianarabai baikere dosita. Je bénis ton Seigneur, j'exalte ta grandeur, chari kere Miriada i koro dos baika, Mire koro dos itere bai ka. te koro dos itere bai Ira satemaike. Inte koro dos itere Mare Kora do sete, chika banda Kora, riba ba sete, inte kora do sete de maikaria da scia, inte do sete de maikaria, riba ba ba ba ba, bria do sete kera, inte kora do sete, ba, inte do de maika, inte kora do sita, do sete, oh Seigneur. Nous bénissons ta grandeur, oh Dieu, nous bénissons ton autorité, Seigneur, nous bénissons ta divinité, toi le roi, des rois. toi le Seigneur, le Seigneur, toi le Dieu puissant et glorieux, ton nom est Jésus, c'est toi qui sauves. c'est toi qui libère, c'est toi qui affranchis. Tu es saint, tu es bon, tu es merveilleux Jésus Nul n'est comparable à toi Seigneur Dans le lieu très haut tu es Dieu Sur la terre tu es Dieu Nos âmes t'exaltent, nos âmes t'exultent Nos âmes se réjouissent en toi Toi le Narcisse de Saron Toi le lit de Vallée Toi le Dieu puissant Toi le Dieu glorieux Toi le Dieu saint Toi le Dieu parfait toi, le Dieu digne de louange, de célébration, d'adoration, de souveraineté, tu es Jésus. Un corodosite, miriado santarabaïkaria, era kera daikero dosé, inte recordo indara baïkeredoséte, inte corodosite de baïkaria, ente baïkora daidoséte, inte corodosite de baïka, era ba rimamaino Jésus soit béni, Jésus soit élevé, Jésus soit exalté, Jésus Jésus soit célébré, toi le roi des nations, toi le roi des peuples sans fin sans nombre, sois béni, agneau de Dieu, agneau immolé, qui ôte le péché du monde, agneau digne, agneau digne, agneau digne, célébré et tu adoré, et tu adulé -tu. et tu prosterné et rocadosate. Il y a des Mereko ranei no sate ne maikaria Ike reno se tene maikoro do si te Ina rama ike reno se tene maikoro daika Oh Jésus sois béni soit béni Seigneur Ikeredo reno sate ne maika Oh kere Soit béni Seigneur Soit béni Seigneur Ike do Bien aimé nous allons prier encore Nous allons recommander Nos vies entre les mains du Seigneur tu vas dire au Seigneur, ma vie dépend de toi, ma famille dépend de toi, ma maison dépend de toi, mes projets dépendent de toi, mes études dépendent de toi, alors que les étudiants commencent leur session. Nous allons dire, mes études dépendent de toi, Seigneur, toute ma vie dépend de toi, mon église dépend de toi, mon avenir dépend de toi. Bien aimés prions ensemble « merekeria dosite que rodo site Reba-ba-ba-ba, Marakoro-no-sete, nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nos présents dépendent de toi. Nos lendemains dépendent de toi. Nos futurs dépendent de toi, oh Dieu. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nos enfants dépendent de toi. Nos mariages dépendent de toi. Nos maisons dépendent de toi. Nos familles dépendent de toi, oh Dieu. Nos études dépendent de toi. Nos carrières professionnelles dépendent de toi, oh Dieu. Dieu, l'Église dépend de toi, le ministère dépend de toi, l'appel dépend de toi, l'œuvre dépend de toi, le service dépend de toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous n'avons aucun agenda caché. Oh Dieu, notre agenda c'est ton agenda. Oh Reka Tatsite, Ma Mama, Miqueredo Siete, Irakoro Dosite, Rebaikaro Dosite. Nous nous abandonnons entre tes mains, oh Dieu. Nous nous abandonnons toi seul, oh Dieu. Ike de Rodosite, ne maïkora d'aïka, et caré dosite, et terecoriodosite ne maïcora d'ai. Minderebo sete, et kere daïdo sae, miraba, rayo dosate, i ké de Be corodo citele my card eldada ba E my card oxe e adore corodo sabe e se e se I de koriyado se abaka rabai ko elere koriyado se tenemayo koro doshe ba ba sha de balsa ede kero elo ya sa beade de recordo do se terem ai cadacia e re vai quero do se caria e quero do se terem ai cite ente coro do shi caria do sata ente re vai cite de mai cara Yékeredo si t'en est maicaria Rebaba bababaika Mente coro dosi terebai karia Enterebai kero dosi terebai karia Indara baikero dosa te ba de Ekerodaikore dosa de ba Inta coro dosi terebai kara baikara Nous en faisons de toi Seigneur Nous en faisons dépendre de toi Seigneur leur scolarité dépend de toi, Seigneur. Leur vie dépend de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de ta volonté. Nous dépendons de tes bontés, Seigneur. Et de tes compassions inépuisées, oh Dieu. Nous dépendons de ton amour, chareba. Adeos, Aba. Ikeredo setene maika sharebayo korodo sete binte korodo sitene maikaria ekere do setene maikarodo -se -si -ma -se -ma shike mi kere do setene maikaria ente korodo sita na maika breko do sete keriya ilarako do site. Mikere dositana maikaria, Rebaba Baba, Mekerodos eterebaikorodoshike, et teskorio dositana maikaria, et tes rébaikara do cetebaikaria. Ikenere dositana maikada de shike. Le pays dépend de toi. Le pays dépend de toi. Ikéro de sete. Mire corodoshike, rebaikaria. Et rebaikara das tene manashina. Et tes corodos site rebaikaria. Que les forteresses s'écroulent au nom puissant de Jésus Bien aimé, nous continuons à prier Je vais te demander de prendre maintenant l'autorité contre toute, toute difficulté, tout ce qui bloque ton passage tu sens une opposition devant toi, une forteresse s'élève devant toi, et des obstacles s'élèvent devant toi, ce soir, ô oh, bien-aimé, sous l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'opérer à partir de ces lieux, je vais te demander de te lever encore ce soir, de prendre autorité, quel que soit le verdict, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été décidé, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il t'a donné également la parole de création. Ce que tu diras de ta vie, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu déclareras sur ta vie et ta personne, sur ta maison, ta famille, tôt ou tard, c'est ce qui arrivera. Bien aimés ensemble, nous crions trois fois Jésus et Seigneur. Et nous prions ensemble, une de trois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Prions ensemble, bien-aimés. Nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes contre la vie de mon bien-aimé. Je renverse ces décisions au nom puissant de Jésus. Je renverse ces décisions au nom puissant de Jésus. Des décisions venant des cercles so cute je le bise au nom de Jésus ikanoro de setter by cardia les décisions prises dans les cercles occultes, je brise leurs effets au nom de Jésus. J'annule leurs effets. Les paroles prononcées dans les cercles occultes, je les brise au nom de Jésus. « Ikanorodosite, mikarodosite, rebaikaria » Il est là au corps d'ocytère Baïkaria, Reba Corodosite, toutes les décisions prises concernant ta vie. De décisions, de malédiction, de décisions de mort et de destruction sur ta personne, sur ta vie et ta maison. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur ta vie la seigneurie de Jésus. Je déclare que Jésus est seigneur. Je déclare que Jésus est seigneur. Jésus est seigneur dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton époux et épouse. Dans tes enfants dans ton activité, dans tes commerces, dans tes études, dans tout ce que tu entreprends. Je déclare la Seigneurie de Jésus. Marakoro dosita, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tel est ton héritage, alors prends autorité encore. Ikaro dosete, mi keredosite de maïkaria, rebaba y koro dosete, dosita keredosite de maïka, brekenosete koria, itekoro dosite de maïkaria, rebaba baba baba, Ke rerodo siteremai karya i ke nerodo siteremai kara do shike meketerodo ete korodo sitana ekerodo Mekero dosite do cite no sitana maikaria. riba maika. e baba, ba me quero do sete ikende rodosite no shika. Ike na my caria reba sete ikende na my do sete enta corodoshiko sitana my recando riba re baba, mekeredo me Ikere dosita de my cardia reconnosete ente coro de Chico ikere dosita na my cardia recondosique ente coro dosita ra my cardia ikere dosita ra my cardia ikere dosita ra my cardia je prie pour toi pour que les portes fermées au devant de toi les portes que Dieu n'a pas fermées que l'ennemi a fermées au devant de toi que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, j'annule les paroles de malédiction, les décrets de malédiction contre ta vie, contre ta personne. Je les annule au nom de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er. Que nous sommes bénis, nous sommes bénis des bénédictions célestes dans le lieu céleste en Christ Jésus. La même Bible dit dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché, de la mort. Je prends autorité contre la loi du péché qui agit dans ta vie, qui te conduit à tomber dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Il y a une loi qui est dictée sur ta vie, sur ta, ta maison, ta famille. C'est des lois ancestrales. Tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents, jusqu'à la troisième, quatrième génération même, tomber dans les mêmes travers, tomber dans les mêmes péchés. C'est la loi, la loi du péché établie dans ta maison, établie dans ta famille, établie dans ta lignée. Nous nous allons déclarer que le Christ à la croix de Golgotha a anéanti cette loi. Nous allons demander que cette vérité de la croix se manifeste pleinement dans ta vie. Pleinement dans ta maison, dans ta lignée, et que cette malédiction n'ait plus d'influence quelconque sur ta vie, sur tes enfants, sur ta, tes générations futures. Et tu dois croire cela, tu dois croire cela, parce que c'est ton héritage. Prions contre la loi du péché. Viens, bien-aimés, cette loi du péché est forte. Abraham a menti concernant sa femme. Isaac a menti concernant sa femme. Jacob aussi la même chose. Il y a des lois établies dans des familles qui empêchent des familles d'accéder à certains niveaux de pouvoir, à certains niveaux d'influence, qui empêchent des familles à vivre des bénédictions. Il y a la loi des maladies héréditaires qui se transmettent génération après génération. Alors, bien aimé, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort, de la loi du péché et de la mort. Prions, bien-aimé, aimés Recondo Santa Coria »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 Il veut rentrer dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Déclare cette parole, bien-aimée. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché de la mort. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons la mort prématurée. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché de la mort car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a de la loi du péché de la mort car la loi Rekodosoto ente korodosite mereodosiketeremayka bredosetequerodosita ente korodosita nous proclamons la loi de la vie sur toi la loi de la vie la loi de la bonne santé, la loi de la vie, la loi de la bonne santé. Nous proclamons la loi de la vie, la loi de la bonne santé, la loi de la vie, la loi de la bonne santé, la loi de la sanctification, la loi de la sanctification, la loi de la sanctification, la loi de la sanctification, au nom puissant de Jésus, la loi de la sanctification, au nom puissant de Jésus. Yenerekoriado sete, bricando sete ne maika, brekendo sitere maikaria, rebaba baba, meredo sete ne maikaria, la loi de vie, la loi de vie, la loi de vie, la loi de la bonne santé, la loi de la prospérité, la loi rekono sete, mi keredo sitere maikaria, rebaba baba, rebando sete kerio, rekoyo do shikere maika, brekendo sitere maikaria, Rekondai no satere maika Mikere no sitene maikaria Rekia satere baikaria Ente kori Mikere no maika Ente Koramana sete Ente koro satana baikaria etecorodosita Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons prier contre la peur. Il y a un esprit de peur qui étouffe certaines personnes pour entreprendre. La peur t'étouffe pour entreprendre. La peur t'ébloque. Je vois des personnes qui sont comme si, comme si, ils étaient, ils étaient bétonnés. Les membres étaient, étaient cimentés. Comme ça, des personnes qui n'osent pas entreprendre. C'est comme si, ici, ils veulent aller vers la gauche. Ils entendent une voix qui leur dit « Toi, arrête-toi, n'y vois pas !» C'est comme des menaces. Tu ne peux aller ni à droite, ni à gauche, ni devant. Tu dois rester en même position. Tu dois rester dans un statu quo. Tu ne peux pas entreprendre. Il y a une loi, a une loi qui est imposée sur ta vie. Une loi qui est imposée sur ta vie. Une loi de limitation qui se manifeste par le démon de la peur, par l'esprit de la peur qui amène après l'esprit d'un nous allons briser cela dans le nom puissant de Jésus, tu trouves des arguments par-ci par-là, alors que foncièrement, au-dedans de toi, tu sais que tu n'oses pas entreprendre. Il y a quelque chose qui te bloque pour entreprendre. Nous allons briser cela ce soir au oh non puissant de Jésus. Prions, bien aimé Ikorodosita. Je me lève contre cet esprit qui empêche mon bien-aimé d'entreprendre, qui bloque son âme. Je brise cet esprit au oh nom puissant de Jésus. Je me lève alors que je suis en train de prier, je vais te demander de mettre ta main comme ça. Tes doigts sur ton cœur. Nous, je brise cet esprit dans le non-puissant de Jésus. Je brise cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Libère ce cœur. Libère ce cœur de toute peur. Libère ce cœur de toute oppression. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Sois libre, libre d'entrer prendre. Libre à aller de l'avant. Libre à doser, libre de vivre la vie que le Seigneur a prévu pour toi, libre de vivre, « Corado Santa Coria » Je vois des personnes La peur te lit tellement Que tu ne peux pas dormir seul dans une pièce Tu ne peux pas dormir seul dans une pièce Tu ne peux pas non plus dormir même dans le noir La peur te lit Je brise cet esprit de peur et d'angoisse Au nom puissant de Jésus C'est une peur qui vient depuis des années Tu traînes avec cette peur depuis des années Je brise cette peur ce soir Au nom puissant de Jésus je brise cette peur ce soir au nom puissant de Jésus. Je brise cette peur au nom puissant de Jésus. Je brise cette peur au non-puissant de Jésus. Que tu sois libre d'entreprendre, libre d'aller de l'avant. Je brise cette peur au non-puissant de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Corado Santa Keria. Mire dos Je brise cette peur au nom puissant de Jésus. Mekere dositanamaika je brise cette peur au nom puissant de Jésus je déclare sur ta vie la Seigneurie de Jésus je déclare sur ta vie le règne puissant de Jésus je brise cette peur au nom puissant de Jésus sois libre d'aller de l'avant. sois libre d'entreprendre sois libre de mener la vie que Dieu a prévue pour nous. Tu es la tête et non la queue. Le premier, non le dernier. Sois libre. Je, je brise sur ta vie les chaînes de limitation. Je les brise au nom de Jésus. Sur tes pieds, je brise ces chaînes de limitation au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont mentalement bloquées. Tu as entendu des paroles depuis ta, ta jeunesse des paroles de limitation qui ont fait forgé ton, ton, ton esprit, qui ont forgé ton caractère, qui ont amené des forteresses. Je brise ces forteresses ce soir au nom puissant de Jésus. Je brise des forteresses mentales ce soir au nom puissant de Jésus. Vois la vie autrement. Vois toutes les possibilités que tu peux faire en Jésus avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant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 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lève-toi sur toute forme de paresse, de faiblesse, d'impuissance. Lève-toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. « Korana Takeria ton Dieu ordonne que tu sois puissant, possède la porte de tes ennemis, possède la porte de tes ennemis, va au loin, marche avec la victoire, marche dans la victoire, écrase les œuvres des ténèbres, Dieu a fait de toi un traîneau aigu, pour écraser les œuvres des ténèbres. Va de l'avant, que que rien ne t'arrête, que si ce n'est la voix du Saint-Esprit, Regarde à ta coria mira nous libérons la grâce je libère la grâce sur ta vie je libère la grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus je libère la grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus je libère la grâce sur ta vie sur ton ministère, sur ta maison sur ta famille, sur ton entreprise sur tes affaires, sur tes études sur tous tes projets, sur Mariage sur tes finances, je libère la grâce ce soir au nom de Jésus. Je libère la grâce je libère la grâce ce soir au nom de Jésus la grâce divine je la libère ce soir sur ta vie au nom puissant de Jésus Bien aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les malades. La Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous avons la guérison. C'est ce que la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces martrissures que nous avons la guérison. À la croix, le châtiment que nous, nous devions porter, que nous nous devions subir, est tombé sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour nous. Il est mort, ressuscité, élevé dans le lieu céleste. Dès lors, il a reçu du Père l'onction du Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui peut libérer dans la vie de chaque personne la guérison et les miracles. Nous allons... Demandez que le Saint-Esprit touche les corps, que le Saint-Esprit touche les corps, que l'onction de guérison soit à l'œuvre, l'onction de guérison et des miracles. Lève-toi, toi qui es malade, toi qui es dans un grabat à coucher. Maintenant, je t'ordonne de te lever. Au nom de Jésus, je t'ordonne de te lever. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Je vois une personne se lever. Une personne qui est notée dans une incapacité totale de bouger ses membres, bloqué au niveau de ses hanches, alité presque. Je te donne maintenant de te lever au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, reçois la force dans tes membres, reçois la force divine. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant dans tes membres, au nom puissant de Jésus. Commence à marcher, à courir, fais des mouvements que tu n'osais pas faire. Comment? Rekodo Santa Coria, « Je vois des jambes qui sont guéries maintenant, des jambes qui sont guéries, des rhumatismes qui sont guéries au niveau de la jambe droite. Toute la jambe droite te faisait extrêmement mal. Reçois la guérison maintenant. » Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je vois des personnes au niveau des sinus, des problèmes de sinusite, que ces narines soient débouchées maintenant. Au nom de Jésus, que Corado santa coria, que le Saint-Esprit me pointe le doigt vers les yeux. Il y a des problèmes profonds au niveau des yeux, des cataractes. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Au nom de ton œil droit. Oui, exactement, de ton œil droite, que le Saint-Esprit te guérisse maintenant. C'est l'onction de guérison qui est à l'œuvre. C'est l'onction de guérison qui est à l'œuvre. Reçois ta guérison. Je vois des problèmes au niveau des poignets. Oui, des problèmes au niveau des poignets. Reçois cette libération de tes poignets. Au nom de Jésus, un Christ. Un Christ au niveau de poignet, que ce Christ disparaisse au nom puissant de Jésus. Même s'il y a des métastases, que cela disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a des problèmes de foi également, des cirrhoses, j'entends le mot cirrhose. Seigneur de gloire, tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de miracles. Si tu as révélé cela, Père, c'est parce que tu vas opérer dans la vie de cette personne. Que cette maladie, cette cirrhose de foi soit éradiquée dans le corps de cette personne au nom puissant de Jésus soit éradiqué dans le corps de cette personne au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus glorifie ton nom dans sa vie Glorifie. Je vois des maladies de sang, des maladies de sang. Le sida, le maladie de sang, le sida. Que la, le sida, que tu sois guéri de cette maladie au oh nom puissant de Jésus. Que tu sois guéri de cette maladie au oh nom puissant de Jésus. Va faire un test, va faire un nouveau test parce que le Seigneur te donne quelque chose de nouveau. Viens d'implanter quelque chose de nouveau dans ton sang. Reçois la guérison au oh nom puissant de Jésus. Quand des problèmes au niveau des tirs, au niveau de Tibia et des genoux, reçois la guérison. Toi qui as des problèmes au niveau de ton genou, des genoux qui, qui gonfle reçois cette guérison, sois touché dans le nom de Jésus. Un problème au niveau de Tibia également, reçois cette guérison. Dans le nom de Jésus, il y a des problèmes au niveau des côtes, au niveau des côtes qui sont des côtes, des problèmes au niveau des côtes, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, au nom de Jésus, des problèmes au niveau intestinaux, au niveau intestinaux, que tu sois touché dans le nom de Jésus, des problèmes d'indigestion, reçois ta guérison maintenant, dans le nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts, le même esprit qui est en toi, le même esprit qui est en moi, et dont l'onction est au milieu de nous, puisse te toucher maintenant, dans le nom de Jésus, puisse restaurer dans le nom de Jésus à une personne qui a une fatigue extrême, tu ne peux l'expliquer, oui tu avais atteint le Covid, tu as été atteint du Covid, et depuis lors, tu as une fatigue excessive que le Saint-Esprit te touche, qu'il restaure ton corps et qu'il te reçoit, il te donne une énergie nouvelle, une énergie renouvelée, une énergie renouvelée, une énergie renouvelée dans tout ton corps, dans tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, une énergie renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il y a une personne, le Seigneur m'a dit de te dire, il va agir maintenant. Il va agir maintenant. Tu as beaucoup pleuré, ce n'était pas encore son temps, mais il va agir maintenant. J'entends le, le j'entends le maintenant. Il va agir maintenant, c'est ta saison. Il t'a conduit tout ces temps-ci. Dans un saison, dans une saison de pleurs, de sécheresse, des grandes galères que tu n'as jamais vécu depuis que tu existes sur cette terre. Il t'a conduit dans le désert pour t'apprendre l'humilité. Il t'a conduit dans le désert pour amener ton cœur à être plus près de lui. Maintenant que le travail qu'il voulait atteindre en toi, dans ton intérieur, a été réalisé, maintenant il va t'amener. Je vois, je vois comme le psaume 23, le psaume 23 qui dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. C'est ça. Le Seigneur va t'amener maintenant dans des verres pâturages. Parce qu'il a restauré ton âme. Il va oindre ta tête d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. D'une huile, huile fraîche. Et il te conduit dans des verres pâturages. Il t'amène dans des verres pâturages. Il y a des choses extraordinaires. Je vois un mouvement, des choses qui étaient lointaines. Qui se mettent en place. C'est comme la prophétie d'Ézéchiel. Sur les ossements de la Lorsque Ezekiel a commencé à parler, les os ont commencé à se recouper les uns les autres. Eux ont pris forme. Sur base de cette parole, tout ce qui était dispersé dans ta vie reprend forme, reprend vie. Il y a une nouveauté qui vient dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, Corada Santa Coria. Père, j'appelle la maternité au nom de Jésus. Toi qui cries après la maternité, reçois cette, ce miracle. Reçois Corada Santa Coria. Reçois ce miracle de la maternité. Il touche tes matrices. Il touche tes matrices. Le Seigneur touche ta matrice. Reçois ce miracle dans le nom puissant de Jésus. Tu vas faire sortir des choses. Il y a des choses... Qui vont être évacués de toi. C'est le signe que le Seigneur t'a touché. C'est le signe que le Seigneur t'a touché. Corrado Santa. Toi qui as des problèmes d'incontinence urinaire, que cela soit arrêté maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit arrêté maintenant, dans Rocoto Santa Coria. Toi qui as des problèmes de céphalée, des problèmes de céphalée apparentés, apparentés. apparentés. Apparenté à des maladies de fallait que tu sois guéri maintenant dans le nom de Jésus, à des migraines, à des migraines perpétuelles, que ces migraines s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus, que ces migraines s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que ces migraines s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Corada Santa Keria. Que tu signes un contrat de travail à durée indéterminée afin que maintenant tu commences à régner dans la vie toi aussi. Ce qui était aux autres devienne aussi pour toi afin que tu n'en vis pas les autres. Règne maintenant dans ta vie, entre dans ta saison, entre dans ton héritage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. « Korada santa coria, Seigneur, merci pour les forteresses qui sont brisées. Merci pour les forteresses qui sont brisées. Merci, Seigneur, pour les forteresses qui sont brisées. Merci pour les mariages. Oui, tu vas te marier cette année. Tu vas te marier cette année. Je te le déclare que tu vas te marier cette année. Tu vas te marier cette année. Je déclare cela sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui était barrière et opposition, je brise cela au nom de Jésus. J'en je, vois quelqu'un qui présente un bébé. Je vois une femme qui lève un bébé, qui lève un bébé, qui la présente au Seigneur. Oui, lorsque le Seigneur t'aura donné cet enfant, présente-le à Dieu comme Samuel. Tu as fait le même vœu que Anne, la maman de Samuel, avait fait. Alors, lorsque le Seigneur te donnera cet enfant, présente-le à Dieu comme Anne a présenté Samuel. Je te vois faire ce geste-là, oui, c'est ça, exactement, dans le nom puissant de Jésus. Exa oui, exactement, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien aimés disons merci, il y a une nouvelle vague encore du Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vague du Saint-Esprit qui vient. Cette vague-là, elle ne vient pas ici elle vient directement là où tu es. Tu ressens cette vague-là. Le, oui, là où tu es exactement, tu ressens à une vague du Saint-Esprit, une vague du Saint-Esprit, oui tu ressens cela là où tu es, c'est par ici, tu ressens ça par ici et c'est en train de t'envelopper, voilà, c'est une enveloppe comme un manteau de chaleur, oui c'est ça, c'est le, le Saint-Esprit qui opère maintenant, le Saint-Esprit qui revêt maintenant, qui revêt maintenant, qui revêt maintenant, c'est le manteau de protection sur ta vie de protection sur ta maison, toi qui avais peur, toi qui promenais des regards inquiets, c'est le signe que tu es sous la couverture du Saint-Esprit, que tu es sous la protection et la grâce du Saint-Esprit. Sur le plan spirituel, c'est déjà le cas, mais le signe que tu ressens maintenant physiquement, c'est pour attiser ta foi, que tu es sous la protection et la grâce de notre Seigneur Jésus. Bien aimés pouvons nous dire merci au Seigneur, Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci au Seigneur pour ce temps. Oh, je sens une vague du Saint-Esprit. Je sens l'onction du Saint-Esprit encore. Oh, Saint-Esprit, fais ce que tu as ordonné. Fais ce que tu veux faire ce soir. On a prévu la parole avec toi, mais tu es libre de faire ce que tu veux faire ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu ne peux rien contre la vie de cette personne, je te le dis, tu ne peux rien, tu ne peux rien contre sa vie. Au nom de Jésus, je me lève contre toi et je te parle, tu lâches cette personne au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci Seigneur, merci pour cette onction que tu as libérée au milieu de nous Seigneur, que cette onction instruise, que cette onction continue à opérer au-delà de toute mesure, au-delà de ce que nous pouvons penser au oh Dieu, que toute personne qui se connectera après reçoive la même grâce, la même bénédiction, les mêmes faveurs que Tu as fait couler maintenant. À chaque moment qu'une personne écoutera, réécoutera ce cet ce, ce culte au oh Dieu, reçoive un toucher particulier de Ta part au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de toute éternité. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. bon. Voyez-vous, bien-aimés, on avait prévu de prier à genoux comme dans nos habitudes, mais il a plu au Saint-Esprit de nous conduire autrement.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 Voilà, bien aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, vous qui, avez, vous qui avez pris le temps de vous connecter avec nous pour ce culte d'intercession du mercredi, dans le lieu secret, à la Nouvelle-Jérusalem, à Landenne. Que le Seigneur en soit infiniment béni, infiniment béni. Voilà, sans plus tarder, bien aimés je vais juste déplacer mon accoudoir de prière, mettre ça de côté. Comme ça, on est un peu plus libre. Que le Seigneur en soit infiniment béni. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Comme vous le saviez, bien-aimés, nous venons de passer notre 29e convention de l'Église de Dieu en Belgique. Quelle merveilleuse convention avons-nous eue. Quelle merveilleuse convention avons-nous eue merveilleuse convention, 29e convention de l'église de Dieu en Belgique, à plus de 90% de façon connectée et avait eu quelques directs. Malgré les différents problèmes techniques qui a pu se passer, nous avons eu une merveilleuse convention qui certainement, vu les circonstances, c'est une convention qui est entré dans les annales de l'Église de Dieu en Belgique et peut-être aussi dans les annales de l'Église de Dieu dans le monde. Une convention à près de 90% connectée, connectée avec des temps de direct. Que le Seigneur en soit infiniment béni. Et nous bénissons également le Seigneur pour son serviteur, notre surveillant national de l'Église de Dieu en Belgique, le bishop Jean Titea. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez consenti comme effort, comme sacrifice. Vous, Maman Denise, la famille, la grande famille également de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Tous les bien-aimés qui étaient impliqués d'une façon ou d'une autre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Parce que grâce, vous spécialement Bishop, à votre témérité, à votre ténacité, à votre courage, à votre détermination, à votre foi. Par ce canal, le Seigneur a libéré des grâces nouvelles pour nos vies, pour la, la vie de nos différentes assemblées locales, notamment la Nouvelle-Jérusalem à Londres aussi, pour le peuple de Dieu, pour nos familles respectives et également pour nos différents ministères. Nous avons reçu un renouvellement de fraîcheur, un renouvellement d'onction un renouvellement de grâce parce que vous avez été ténaces et vous avez obéi au Saint-Esprit. Que le Seigneur se souvienne de vous, Bishop Jean, et vous bénisse abondamment. De tout cœur, nous sommes ensemble avec vous pour la grande moisson des âmes à gagner dans ce pays, pour que la Belgique, l'Europe, se tourne. Pour Jésus, s'engage pour Jésus, s'engage au bas de la croix et que une grande moisson soit déclenchée dans ce pays et en Europe, dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Comme vous le savez, bien-aimés, nous avons passé 20 jours, du 1er mai au 20 mai, dans le séminaire Quita Saint-Esprit, un merveilleux séminaire, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Moi je suis convaincu quand je dis un merveilleux séminaire parce que non seulement c'est une évidence vu tout ce qui a été donné comme enseignement et la grâce de la présence du Saint-Esprit qui nous a accompagnés, l'option qui s'est manifestée et le toucher que vous avez eu aussi non seulement sur cet aspect là aussi mais aussi par rapport à des promesses que nous avons reçues personnellement durant ce séminaire dont certaines se sont réalisées d'une façon que nous ne pouvions pas espérer par exemple je me rappelle la dernière semaine la dernière semaine de la conférence qui était à Saint-Esprit le Saint-Esprit m'avait dit que j'allais intervenir dans une grande conférence dans une grande conférence et je ne pensais pas je ne pensais pas euh, à une conférence quelconque, bien que vous le saviez, dans ce 20 jours, nous nous, nous préparions aussi pour la convention, mais je n'avais aucune idée d'une façon ou d'une autre à quelle conférence j'allais y participer nous on est nouveau, on est une jeune église, on est nouveau euh, c'était pour ma part ma 21e convention de l'église de Dieu jamais je n'ai eu une visibilité quelconque bien qu'étant engagé d'une façon ou d'une autre j'étais tout le temps plutôt euh, à l'écart, effacé faisant un travail dans le secret depuis euh, 21 ans de convention donc je n'avais aucune, aucune espérance quelconque « euh, Le Seigneur m'avait dit que tu allais intervenir dans une grande, dans une grande conférence. » Et j'ai gardé ça dans mon cœur, c'était la dernière semaine. Et la convention de l'Église de Dieu devait commencer, comme vous le saviez, le, le, le, vendredi, le vendredi à 21. Ce n'est que le jeudi, le jeudi, le, le jeudi où on avait le dernier jour de notre séminaire avant de commencer notre diffusion en ligne, que j'ai reçu l'invitation l'invitation du comité qui dirigeait, qui préparait notre convention, que si on, on voulait bien que j'intervienne euh, le samedi. Donc je ne savais pas comment, je ne savais pas comment, et j'ai dû un peu demander, voilà, il faut attendre, parce que ça m'a demandé une certaine organisation. Alors j'ai appelé, euh, euh, on a organisé en famille, et voilà jusqu'à ce qu'on euh, a confirmé le tout, même jusqu'au vendredi vers 17h, nous ne savions pas encore si on allait intervenir le vendredi ou le samedi, mais finalement on a décidé que ce soit le samedi. Donc tout ce qu'on a pu vivre le samedi, l'intervention qu'on a eue, que le Bishop, notre surveillant national, nous a donné l'opportunité de faire, ce n'est qu'une grâce. C'est la confirmation et la réalisation de la promesse que le Saint-Esprit nous avait donnée durant la dernière semaine de notre séminaire « Quita Saint-Esprit » que j'allais intervenir dans une grande conférence. Voilà, c'est pour ça que je dis que nous avons passé une merveilleuse convention. C'était pour ma part une grande convention. La 29e convention de l'église de Dieu en Belgique, pour ma part, c'était une grande convention. Et mon bonheur était immense également. Pendant cette conférence, je voyais en même temps aussi le travail que nos parents spirituels ont abattu durant toutes ces années. Le défunt, Bishop euh, Martin Mouchebele, Maman aussi, tout le travail qu'ils ont abattu, les différents pasteurs et autres, tout le travail qu'ils ont abattu durant toutes ces années, c'était des pionniers qui nous ont formés, qui nous ont équipés et qui nous ont laissés maintenant entre les bonnes mains, les, les mains d'un nouveau surveillant euh, national. Qui a le feu du Saint Esprit, le fardeau pour l'œuvre, le fardeau pour le peuple, le fardeau pour le ministère. Donc notre joie est vraiment immense. C'est pour ça nous sommes vraiment heureux et bénis et reconnaissants vis-à-vis -vis du Seigneur. Dès lors, c'était qu'une promesse de ce qui m'a été donné. Il y en a encore d'autres. C'est pour fortifier ta foi. Tout ce que tu as reçu comme promesse durant le séminaire qui t'a Saint Esprit. Garde-le Si même tu peux écrire cela, écris-le Parce que assurément tu verras cela s'accomplir Voilà Bien aimés pour ce soir, on va commencer cette prédication du jour Si nous ne la terminons pas, nous allons la terminer le vendredi La prédication du jour, le titre de cette prédication, c'est « Puissance contre puissance » Puissance contre puissance, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur cette nuit alors que j'étais en prière Nous prenons le livre des actes des apôtres Acte des apôtres chapitre 13 verset 1 à 12 Acte des apôtres chapitre 13 verset 1 à 12 Actes des apôtres chapitre 13 verset 1, 1 à 12 Puissance contre puissance Nous lisons acte 13 verset 1 à 12 Acte 13, verset 1 à 12. La Bible dit Dans l'église qui était en Tioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à celui-ci, et de là ils embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain mage, un prophète de mensonge, un juif du nom de Bar Jésus, qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, cherchant à entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le mage, c'est ainsi que se traduit son nom. « S'opposer à eux et chercher à détourner le proconsul de la foi. » Alors Saul, qu'on appelle aussi Paul, rempli d'esprit saint, le fixa et dit, « Toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites ?» Maintenant. « La main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras plus le soleil. » À l'instant même, l'obscurité et ténèbres tombèrent sur lui. Il errait en cherchant une main pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était ébahi de l'enseignement du Seigneur. Prions. Précieux Saint-Esprit, donne-moi la grâce, la sagesse et l'intelligence, tout ce qu'il faut l'onction, pour libérer ta pensée ce soir avec la vie qui est associée à cette parole. Soit avec l'auditoire au Dieu, présentement connecté et tous qui suivront le programme, que chacun reçoive sa part, que les cœurs soient ouverts au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je appelle déjà à votre indulgence. Parce que je sens que ce que nous avons prévu ce soir doit être libéré. Alors, gardez, restez-y connectés jusqu'à la fin de ce programme. Le texte ici, d'Actes des Apôtres, c'est un texte qui se trouve dans un contexte donné. Ça se trouve dans un contexte donné. J'ai pris le micro. Ça se trouve dans un contexte donné, ici, le contexte dans lequel cette œuvre se trouve, c'est dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a opéré des choses extraordinaires, il a opéré des choses extraordinaires, et les apôtres sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne vais pas faire le résumé pour aller directement droit au but. Dans le texte ici, ça se déroule, on est à Antioche. On est dans la ville d'Antioche. On est dans la ville d'Antioche. La ville d'Antioche où il y a une merveilleuse église qui prend place une merveilleuse église qui prend place et avec le, le développement de cette église l'église d'Antioche est devenue aussi importante que l'église de Jérusalem là où les choses avaient initialement commencé et dans le verset premier de Acte 13 on nous dit ceci que dans cette église d'Antioche il y avait des prophètes et des docteurs. On en cite quelques uns Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéel qui était élevé avec Hérode de Tétraque. On cite également Saul. Dans cette église, il y avait l'émergence de, de différents ministères ministère de prophètes ministère des docteurs, et on supposerait aussi que d'autres ministères étaient à l'œuvre ministère d'apôtre. La Paul était apôtre. Ministère d'évangéliste Paul opérait en tant qu'évangéliste. Les cinq ministères probablement étaient à l'œuvre. C'était une église qui était riche, une église dans laquelle les cinq ministères ont la liberté d'opérer. C'est une église assurément qui est extrêmement riche et qui nourrit le peuple de Dieu dans toute sa plénitude. Dans la pluralité de dons et dans cette multitude de ministères et de dons. Il n'y avait pas de rivalité, mais au contraire, il régnait une certaine complémentarité. Tous s'estimaient comme étant membres d'un corps et que le Seigneur utilisait chacun comme il le voulait, le Saint-Esprit utilisait chacun comme il le voulait, selon sa volonté souveraine. Voyez, il y a des commentateurs qui disent que le livre des actes des apôtres peut être divisé en deux parties. La première partie, ça va du verset... Premier, du chapitre premier au 12e chapitre où on parle plus de l'église de Jérusalem et de tout ce qui se fait à Jérusalem par l'entremise des apôtres sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit mais à partir de Acte chapitre 13 les commentateurs estiment que Acte chapitre 13 c'est le point de départ de l'œuvre du Saint-Esprit au travers des apôtres notamment Barnabas et Paul vers les nations. Donc c'est une nouvelle tangente que le Saint-Esprit amène l'Église de Dieu. C'est un vent nouveau, c'est un souffle nouveau, c'est une direction nouvelle que le Saint-Esprit donne à son Église, et spécialement à deux serviteurs de Dieu, Barnabas et Saul. C'est pour ça, on nous dit au verset 2 que pendant que l'Église était dans un temps de prière et de joie, c'est le Saint-Esprit, qui a révélé à l'Église qu'on devait mettre à part Barnabas et Saul leur consacrer pour l'œuvre qu'il avait prévue pour eux. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le séminaire L'appel vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui appelle. Jésus passe par le Saint-Esprit, il appelle. Il dit à l'Église pour que l'Église confirme l'appel. Voyez, Barnabas et Saul mais ce ne sont pas autoproclamés eux-mêmes. Ce ne sont pas eux qui se sont levés eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui avait déjà commencé avec l'apôtre Paul. Quand le Seigneur Jésus lui est apparu à, sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus l'avait appelé. Il avait déclaré des paroles sur sa vie. Il avait reçu à ce moment même l'onction de la part d'Ananius. Il était frappé d'aveuglement. Les yeux se sont ouverts. Il était déjà opérant dans le ministère. Mais ici... Le Saint-Esprit donne une nouvelle dimension, un nouveau mouvement, une nouvelle impulsion au ministère de l'apôtre Paul. Il y a une leçon importante qu'on peut tirer ici. La manière dont nous commençons avec le Seigneur, ce que nous faisons avec le Seigneur aujourd'hui, il n'est pas dit que nous le ferons à tout moment, durant toute notre vie, nous ne ferions que ça. Non, par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour ta vie, il peut commencer avec toi en une saison donnée, tu fais certaines choses et lorsqu'il veut t'amener dans une nouvelle saison, dans une nouvelle direction, il révèle cela à l'église. Il mettra aussi cela en conviction au dedans de toi, il te préparera déjà en fonction et au temps marqué, il va révéler aux autorités pour qu'on puisse te donner la possibilité d'opérer dans la nouvelle direction. Voyez, le Saint-Esprit opère toujours en collaboration, en communion avec l'Église, avec l'autorité ou les autorités de l'Église. Voyez-vous, par exemple, ma propre vie, mon témoignage, voyez-vous, à l'Église, au Congo, je faisais de l'évangélisation comme des d'âme. On a fait de l'évangélisation, on a gagné des âmes. Comme des années après, quand je suis arrivé en Belgique, euh, voilà, dans l'église euh, euh, à Bruxelles, là où j'opérais, je commençais par simple membre du service d'ordre. Après, on m'a donné la responsabilité de coordonnateur au niveau du service d'ordre. Après cela, on m'a repéré, on m'a confié la responsabilité d'une cellule de maison, ma première cellule de prière, j'étais chez notre pasteur, le pasteur Philippe Sosongo, de la Nouvelle-Jérusalem à Lost, c'est un, un grand frère pour moi, c'est là que j'ai commencé ma première cellule, sous sa couverture, ma formé. de là j'ai eu la responsabilité de deux, trois autres, jusqu'à cinq cellules euh, des maisons que je dirigeais. En parallèle aussi, cellules, il y avait le service d'ordre. J'ai intégré, on m'a repéré. On est venu vers moi pour me demander si je pouvais bien faire le ministère de traduction sous la responsabilité à l'époque du pasteur Biteki, que par après le pasteur Animoadi a récupéré. On m'a euh, amené dans ce ministère avec. Euh, C'est les responsables qui m'ont repéré. Et j'ai été voir euh, mon pasteur qui m'a accordé la bénédiction pour opérer. Vous voyez, les choses sont allées petit à petit, petit à petit, petit à petit. Du service d'ordre, petit à petit, les choses se sont allées. Je me rappelle dans les conventions, j'étais au service d'ordre, coordination du service d'ordre. Voilà, j'étais effacé, je m'occupais du service d'ordre. Tout le reste, ce n'était pas pour moi. J'étais dans ma botte. j'étais dans ce qui était prévu pour moi. Mais comme le Seigneur avait assurément autre chose, petit à petit, il me conduisait pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas, pas jusqu'à ce qu'un jour, voilà, sous, euh, euh, avec euh, toujours le, le pasteur Philippe Sosongo, qui est venu en me disant « Voilà ». « Je veux que tu prennes la responsabilité de la prière du matin. » Avant cela, le Seigneur m'avait déjà montré ça dans une vision pendant qu'on était en train de prier, qu'il allait me donner un cadeau. Et dès qu'on finit la prière, le pasteur Philippe appelle pour me dire « Je te donne la responsabilité de la prière du matin. » J'ai accepté cela pendant cinq ans, j'ai fait la prière du matin et pendant la prière du matin, il y a une autre responsabilité qui est venue toujours par le pasteur euh, Philippe Sossoro, qui est à ce moment-là euh, mon responsable. Il a touché un mot à l'évêque pour dire « voilà, il y a des jeunes qui sont là qui sont formés, il faut leur donner la possibilité de prêcher maintenant ». On nous a pris un noyau, on nous a établi comme des prédicateurs et nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu dans différents services, dimanche, vendredi et autres. Ça a pris un certain nombre d'années dans l'exercice de ce ministère, avec d'autres responsabilités au niveau de l'évangélisation, la responsabilité du département d'évangélisation. Donc les choses sont arrivées petit à petit jusqu'à aujourd'hui euh, à se retrouver euh, avec euh, la, la bénédiction de notre surveillant national, le bishop Jean Kitea, à se retrouver euh, pasteur d'une église de la Nouvelle-Jérusalem à Landel. Vous voyez, Donc, nous ne sommes pas une génération spontanée, il y a une progression dans ce que nous faisons avec Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui avec Dieu, ce n'est pas dit que c'est ce que tu feras toujours toute ta vie. À un moment donné, Dieu peut t'amener à un autre niveau. Maintenant, c'est à toi de comprendre et d'accepter là où tu es et de réussir ton test. Dieu nous teste toujours. Il teste notre fidélité. Il teste notre consécration et généralement par de petites choses qui sont sa valeur. Lorsqu'on accepte de le faire humblement, avec empressement, avec détermination, avec sérieux, Dieu regarde cela du haut de son trône et il peut petit à petit commencer à nous propulser dans d'autres dimensions. Pas à pas, ne soyez pas de fois pressés dans les choses de Dieu. Donc ici, Paul et Barnabas sont repérés par le Saint-Esprit qu'il y a l'Église de les mettre à part. Voyez, on cite d'abord Barnabas et Paul après. Parce que, c assurément Barnabas, c'est lui qui avait appelé Paul. C'est lui qui était le premier considéré à l'église de Jérusalem. Le fameux Barnabas qui a même vendu euh, son champ pour euh, donner à l'église qu'Ananias et Saphira ont envié, ont fait la même chose, en donnant la moitié. Barnabas avait une certaine prépondérance, une certaine, un certain leadership avéré sur Paul. C'est pour ça qu'on le cite en premier. Mais vous verrez par l'après, par la suite, Barnabas a été totalement éclipsé par Paul. Tellement l'appel que Dieu avait sur la vie de Paul était tellement fort que Barnabas a accompagné Paul. Il a formé Paul pendant un temps, mais lorsqu'il fallait que Paul prenne lui-même son envol, il est parti et il a fait des choses extraordinaires. Sans qu'il y ait compétition entre eux. Voyez, aujourd'hui tu peux avoir la responsabilité sur quelqu'un, tu peux être le responsable de quelqu'un, même le pasteur de quelqu'un, mais il n'est pas dit que puisque tu es le pasteur de quelqu'un, que cette personne-là restera tout le temps sous ta botte, que cette personne-là ne pourra pas faire des choses plus que toi. Non, ce n'est pas une loi, il n'y a que seul Dieu sait, il te fait passer par une école, tu es un formateur, à un moment donné, quand la grâce, le temps de la personne arrive, laisse-le partir. Il peut faire des choses extraordinaires selon ce que Dieu veut. voyez, comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est allé passer par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était à ce moment-là l'homme, l'homme le, le, le, le, qui était loin. Le Seigneur est dû passer par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas, mais le Seigneur a dit non, je dois passer par toi. Mais lorsqu'il est passé par Jean-Baptiste, il a fait des choses plus grandes que Jean-Baptiste. À l'honneur de qui À l'honneur du royaume de Dieu. Vous voyez, tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'avancement de l'évangile. Pour le salut du plus grand nombre possible, parce que nous sommes une équipe et une équipe, nous sommes une équipe gagnante. Ensemble, une équipe gagnante. Si l'un perd, c'est toute l'équipe qui perd. Si l'un gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Il y a une complémentarité. Et le Seigneur, lorsqu'il les appelle, on nous dit au verset 5 que Barnabas et Saul ont commencé à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues. La Bible dit. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ils annonçaient d'abord la parole de Dieu à, dans les synagogues juives. Il faut toujours commencer par un noyau qui est existant. L'évangile a commencé par la nation juive avant de s'étendre à d'autres nations. Et dans cette continuité-là, on nous dit ceci au verset 6. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain mage, un prophète de mensonge, un juif du nom de Bar-Jésus. Ils annonçaient l'évangile dans les synagogues auprès des juifs, mais lorsqu'ils arrivent, ça c'était à Salamine, c'est dans la, dans la contrée de Chypre, c'était la ville natale, le pays natal de Barnabas. Lorsqu'ils sont arrivés à Paphos, il n'y a qu'un incident majeur qui vient de se produire, qui vient de se réaliser. On nous dit que dans cette ville-là, il y avait un certain homme. Un certain homme. On ne parle pas d'un esprit. On dit qu'il y avait un certain homme. Un homme fait de chair et de sang, comme vous et moi. Ce n'était pas un esprit. Ce n'était pas un démon, c'était un homme. On dit un certain. Un certain pour dire que c'est peut-être une personne qui était connue dans la ville, mais c'était une personne dont peut-être l'église ne tenait pas compte, qu'il n'était pas connu dans l'église. Il était populaire peut-être dans la ville de Paphos, et assurément il était populaire, mais au sein de l'église, c'était totalement un inconnu dans le bataillon, mais en même temps très efficace dans la ville. Et on, on nous décrit encore une autre caractéristique de cet homme. On nous dit qu'il était magicien. Il était magicien. Le terme grec ici qui est utilisé, c'est le terme magos. Ce terme magos peut signifier sage, enseignant, prêtre, médecin, astrologue, voyant, devin, augure, sorcier. D'autres versions même disent... Un sorcier. Vous voyez que c'était un magicien, un sorcier. Autrement dit, quelqu'un qui opérait dans l'occultisme. Il opérait dans l'occultisme. Et au-delà du fait d'être un magicien, un sorcier opérant dans l'occultisme, on nous dit aussi qu'il était un prophète juif, un membre du peuple de Dieu, un juif, qui se disait prophète. Parce que fort possible, il opérait peut-être dans la manifestation des noms de prédiction de l'avenir. Il avait peut-être de paroles de connaissance et autres. Pour qu'on puisse l'appeler prophète, ça veut dire qu'il prédisait des choses et que ces choses-là arrivaient également. Et on insiste en disant qu'il était juif. C'est en plus aussi quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait l'alliance. Et il opérait en tant que tel Dans la prédiction de l'avenir dans la prophétie Mais on nous dit que c'était un pseudo prophète Le terme grec c'est pseudo prophétesse Un faux prophète ou un pseudo prophète Mais pourquoi on appelle cet homme Qui prédisait pourtant l'avenir Pourquoi on appelle qu'il était faux Parce qu'il opérait dans l'occultisme Il opérait dans l'occultisme Voyez L'occultisme, Satan aussi, donne des prophéties, peut donner des paroles de connaissance, peut donner des paroles de sagesse, peut prédire l'avenir, peut prédire l'avenir, passer par un nom pour prédire l'avenir. Et on nous donne même son nom. On nous dit son nom, c'était Bar-Jésus. Ça signifie Fils de Jésus. Voyez, un homme, un, un juif, un prophète, mais étant faux, et qui porte également un nom spécial, un nom juif, « Fils de Jésus ». Tout est fait pour qu'on puisse lui accorder une certaine confiance. On puisse réellement l'identifier comme étant un homme de Dieu. Ne soyons pas étonnés parce que même la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, 2 Corinthiens 11, 14, la Bible nous prévient en disant ceci, 2 Corinthiens 11, 14, la Bible dit, on peut commencer à partir, à partir de, du verset 13. « De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant car le Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se transforment aussi en ministres de justice. » Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez, si Satan peut se transformer en ange de lumière, à combien plus forte raison les gens qui opèrent sous sa coupe avec son mandat et son option, peuvent aussi donner l'apparence comme étant ceux de lumière. Il y a un commentateur à dire, à commenter cette phrase de 2 Corinthiens 11 14 en disant ceci. Que Satan mise sur notre amour de la lumière pour nous séduire en nous faisant croire qu'il est bon, qu'il est vrai, qu'il est aimant et il est puissant comme Dieu. Son but, c'est attirer les hommes à lui par ses mensonges. Voyez, Fils de Jésus, on l'appelait Fils de Jésus. Peut-être qu'il se vantait de cela, mais en réalité tout était que faux. Et en outre de toutes ces caractéristiques, on nous dit aussi qu'il était avec le proconsul, le proconsul Sergius Paulus. Le proconsul à ce moment-là, c'était un magistrat romain qui représentait l'autorité de Rome. Il représentait l'autorité de Rome dans l'île de Chypre. Donc c'était le magistrat ou l'autorité la plus élevée à Rome. Euh, représentant Rome à Chypre. Et cet homme, ce magicien appelé Elimas, était accroché à cette autorité politique que était Sergius Paulus. Voyez, Elimas, qui opère dans l'occultisme, qui est une autorité spirituelle mauvaise et néfaste, opérant sous la puissance de Satan, s'associe à un homme influent sur le plan politique, pour agir, pour dominer. Donc on est sûr que, assurément, que cet homme avait une telle mise sur Sergius Paulus qu'il l'amenait même à édicter de lois néfastes, de lois négatives, de lois arbitraires et contraires aux intérêts du royaume de Dieu. Peut-être aussi, c'était un homme, non seulement il enseignait Sergius Paulus, dans les voies de Dieu, dans la connaissance de Dieu d'après la loi Mais opérant dans l'occultisme C'était un mélange de deux D'où la subtilité Vous voyez, lorsque Satan veut séduire un enfant de Dieu Il ne viendra pas avec les cornes Il va user de subtilité de stratégie Il va amener une partie de mensonge Une partie de vérité Beaucoup de vérité, un peu de mensonge Mais tout va être gangréné il s'est associé à un homme influent pour exercer une influence dans la ville, une influence dans le pays, et dictée de lois occultes, de lois inspirées par les puissances de ténèbres pour écraser les gens, pour dominer sur les gens, pour que le royaume de Satan, la puissance de Satan, l'influence de Satan écrase les gens, domine dans l'île de Chypre. Alors comprenez maintenant. Si cet homme avait ce niveau d'influence, tel qu'il était, lorsqu'il se retrouve en présence des vrais serviteurs de Dieu, Barnabas et Saul, qui viennent d'être rois et mandatés par le Saint-Esprit, on comprend bien qu'il ne pouvait se passer qu'une opposition. D'où notre titre, puissance contre puissance. Sergius Paulus nous dit que c'était un roman. Rome à l'époque c'était le symbole du paganisme le symbole du monde païen qui dit Israël la Judée, c'était le symbole de, de, de, du monothéisme monothéisme de Adonai, Rafa de Jéhovah et Rome représentait à ce moment là le monde païen, le symbole du monde païen donc par ici nous comprenons que Serge Paulus étant l'autorité de Chypre représentant l'homme, Rome Il avait une certaine influence, une certaine autorité Pour que l'évangile s'ouvre aux païens Pour que l'évangile s'ouvre au paganisme C'était la porte d'entrée de Paul La porte d'entrée du Seigneur pour toucher le monde païen et à l'occurrence, Rome qui représentait l'autorité à ce moment-là. Parce que si Rome était élevée, toute la terre était élevée. Si Rome était faible, toute la terre était faible parce que c'est Rome qui conquérait, qui était la nation conquérante à ce moment-là. Dès lors, toucher Rome, amener l'évangile à entrer dans Rome, c'était toucher tout le monde païen. Donner un souffle nouveau, un élan nouveau, une direction nouvelle, une propulsion nouvelle à l'expansion du royaume de Dieu et à l'évangile. D'où la porte d'entrée à l'évangile qui était Sergius Paulus. Mais à cette porte d'entrée, il y avait un gardien. Un gardien appelé Elimas, qui était un sorcier bercé dans l'occultisme qui bloquait cette porte. C'était un géant qui bloquait cette porte. Il était physiquement homme, mais spirituellement, il représentait des dominations, de principautés, des autorités qui régnaient sur les villes, qui régnaient à Chypre, qui régnaient sur les nations et qui régnaient sur le paganisme. Rappelez-vous dans Ephésiens chapitre 6, l'apôtre Paul a dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités » les esprits, les puissances les esprits humains méchants dans le lieu céleste c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de lutter, voyez-vous nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, derrière Elimas, c'était tout le gouvernement de Satan qui régnait sur le paganisme qui régnait sur le monde païen, qui faisait opposition aux apôtres qui bloquait l'expansion de l'évangile « Puissance contre puissance. » On nous dit de Serge Paulus que c'était un homme intelligent. Le terme grec ici pour dire intelligent, c'est « sounetos », qui signifie un homme qui était sage, qui était instruit, qui avait de la compréhension. Voyez, un homme sage, instruit, mais qui se laisse former par un occultiste. « Il est de fois étonnant et aberrant de trouver beaucoup de gens qui bercent dans l'occultisme » Ce sont des gens d'une intelligence extrême, des gens extrêmement intelligents, extrêmement doués, mais qui ont vendu leur âme, leur corps au diable. Pourquoi Parce que Satan ne cherche pas des personnes qui n'ont pas de valeur, il cherche des personnes qui ont des dons, qui ont un potentiel énorme qu'il pourra récupérer pour l'utiliser à sa guise et d'être le plus possible. Deux fois, peut-être, il y a un acharnement sur ta vie. Parce que tu as un potentiel énorme. Et Satan, le sachant, il te crase. Ça me fait penser à ce fou de Gadara. Que Satan liait pendant des, des années et des années. Qui était un fils de Gad, Qui portait en lui la conquête et l'évangélisation de toute la décapole de 10 villes. Mais qui était lié par les chaînes. Mais un jour, quand le Seigneur Jésus est venu à lui. Il a été libéré, délivré et il a été un porteur, un évangéliste extraordinaire qui a gagné dix villes au Seigneur. Mais Satan sachait ce qu'il allait faire pour Dieu. Il bloquait cela. Il bloquait cela. Et Limas, le magicien, saint, tel était son nom. Il était le géant qui bloquait. Il bloquait. Il ne voulait pas que l'évangile pénètre. Mais un homme aussi intelligent que Jules Paulus Cet homme ne pouvait pas comprendre Ne pouvait pas avoir le discernement De l'action néfaste de Élimas de à ses côtés Voyez, la Bible nous dit que Satan est le dieu de ce siècle Qui aveugle l'intelligence des gens Pour qu'il ne voient pas resplendir Le glorieux évangile de Christ Il bloque l'intelligence des gens c'est pour ça, ne soyez pas étonnés si les gens refusent l'évangile, malgré les évidences associées à l'évangile, même des grands qui refusent l'évangile, parce qu'en quelque part ou d'une autre, il y a une influence néfaste, une influence de l'occultisme, qui aveugle leur intelligence, qui bloque leur intelligence, parce que c'est eux qui sont des faiseurs de loi. Si leur cœur et leur esprit est gagné à Jésus, à Christ, ils vont libérer l'expansion de l'Évangile, soutenir l'Évangile. Vous vous rappelez, si l'Évangile a pris une ampleur extraordinaire en Europe, c'est grâce à Constantin. Constantin qui s'est converti au christianisme et qui a fait du christianisme la religion d'État. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de cathédrales dans toute l'Europe. C'est grâce à Constantin. Vous voyez, un homme qui a une certaine influence, lorsqu'il vient à Christ, Dieu peut l'utiliser pour faire des choses extraordinaires et répandre son royaume. C'était un leader, mais qui était contrôlé, dont l'intelligence était contrôlée. Dans acte chapitre 13, l'apôtre Paul remarque quelque chose ici concernant Elimas. Maintenant, on nous dit quelle était la mission d'Elimas. De quelle était la mission d'Elimas de dans Acte chapitre 13, où nous sommes au verset 8, on nous dit, « Mais Elimas, le sorcier, c'est ainsi que trois traduit son nom, s'opposer à eux, eux ici c'est Barnabas, c'est Paul et Saul, chercher à détourner le proconsul de la foi. » Rôle de Limas, la mission de Limas, comme je ne cesse de le dire, c'est s'opposer à Barnabas et à Saul. S'opposer aux serviteurs de Dieu qui sont loin, qui sont mandatés par le Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons fait 20 jours de séminaire concernant le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu un revêtement. Mais dans ce revêtement que tu as reçu, attends-toi à une opposition. Parce que le Saint-Esprit va te diriger là où il y a l'opposition. C'est ça qu'il aime. Puissance contre puissance. Le Seigneur Jésus a été roi du Saint-Esprit, il a été amené dans le désert pour être tenté, puissance contre puissance. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'elle soit cachée, c'est pour qu'elle soit utilisée à sa façon en son temps. Il va te conduire, là où il y a des défis à relever, il va te conduire, il y des actions extraordinaires à démontrer sa puissance et la puissance de Dieu. Et s'oppose au roi de Dieu. Deuxième mission de Limas, c'est de détourner le proconsul de la foi. Barrer que les gens ne se convertissent pas. Détruire la foi des gens. Anéantir la foi des gens. Il opère à la foi dans l'église pour tuer la foi du peuple de Dieu. Détruire la foi des jeunes. Anéantir leur foi. Et empêcher les gens de l'extérieur des païens de recevoir la foi. C'est un plafond. Je me rappelle de notre père spirituel. Dans ces temps de prière, lorsqu'il nous conduisait dans des prières, il avait l'habitude de prier pour briser le plafond de verre. Parce qu'on avait attrapé quelqu'un à l'église qui disait que lorsqu'il prêchait, il venait élever une muraille, un plafond à une muraille, pour empêcher que la parole de Dieu traverse et entre dans les cœurs du peuple et transforme des vies. Satan s'oppose là où la parole de Dieu est prêchée dans sa vérité, avec la puissance du Saint-Esprit, sans compromis. Satan va se lever pour s'opposer à ça. Il va chercher toutes sortes de moyens, briser, vers de la diffamation, de la calomnie sur les serviteurs de Dieu. Brouiller même les réseaux sociaux, même les connexions et tout, pour empêcher que la parole de Dieu soit prêchée dans toute sa vérité, avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Créer la foi, délivrer, guérir, sauver des vies. Élima sa mission, s'opposer à la progression de l'œuvre de Dieu. S'opposer à la consécration du peuple de Dieu à la sanctification du peuple de Dieu Laissez que le proconsul demeure dans les ténèbres Demeure dans une vie dissolue Demeure dans la compromission Et rate le chemin du salut Le but, la mission de l'IMAS C'est de la splendeur de l'Évangile La réduire à rien Ridiculiser, se moquer de l'Évangile Ridiculiser, se moquer de serviteurs et des servants de Dieu. Avez-vous déjà été en contact avec des gens, même des fois des chrétiens dans l'église, qui se moquent de serviteurs de Dieu, qui se moquent des servants de Dieu, qui sont rois consacrés à Dieu, qui ont donné, qui ont payé le prix pour la consécration que Dieu utilise, mais eux se moquent de Dieu. Elimas, fils du diable. Il opère à la fois en dehors et à l'intérieur. Et l'apôtre Paul lui dit, dans Actes chapitre 13, où nous sommes au verset 10, il dit. Et toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur qui sont, les voies du Seigneur qui sont droites Autre mission de limas c'est de pervertir les voies droites du Seigneur. De pervertir les voies droites du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul nous dit Ne cesseras pas-tu. Donc, ça veut dire que ne cesseras-tu pas. Ça veut dire que c'était un travail de longue haleine pour saper l'œuvre, pour détourner le voie du Seigneur. C'est comme si, Elimas, là où lorsque le Seigneur opérait, L'onction opérait, la parole était prêchée dans toute sa vérité, et sa puissance. Lui venait après pour contredire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. S'il y a dans des églises des gens qui sont là toujours pour contredire le message, la parole qui est prêchée, celle qui s'est faite à l'église, attention peut-être que c'est des gens qui sont animés d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est l'esprit du diable ridiculiser se moquer de serviteur de Dieu pervertir Vous voyez les voies du Seigneur sont droites ce que la bible dit ne fait pas que ce que la bible appelle péché il y a des personnes non non ils trouvent toujours des arguments ou de contre-arguments pour aller en, en contraire en contradiction avec ce que la bible condamne toujours se justifier toujours justifier des péchés et même en proclamant, ils se font des proclamateurs d'une contre-évangile. Contre-évangile. Et le but ultime des limaces, acte chapitre 14, verset 27. Acte 14, verset 27. La Bible dit À leur arrivée, Paul et Barnabas, ils rassemblèrent l'église à Antioche. Et ses rapporteurs, tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Le but ultime de l'IMAS, c'était de bloquer l'expansion de l'évangile dans le monde païen. Satan voulait que l'évangile reste dans le monde juif avec tout ce qu'il y avait comme bataille et lutte. Il ne voulait pas que l'évangile traverse et atteigne les nations de la terre Dans vous et moi des siècles après C'est pour ça qu'il avait mis un gardien à la porte Appelé Elimas Qui était un certain homme, un simple peut-être On pouvait le dédaigner, le mépriser Mais derrière lui, c'est mm -mm, caché Le gouvernement entier de Satan sur cet homme Faites attention de voir des hommes de simple apparence qui peuvent paraître simples sans éclat, mais en réalité dans le monde spirituel eh, eh, eh, ils sont dangereux mais dangereux. ça peut être des, des, des petits, mais dangereux, faites attention faites attention et Paul a usé de discernement par après, maintenant on nous dit comment Elimas opérait au verset 11 d'acte 13, on nous dit comment il opérait il opérait maintenant la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Le verset, le verset 10 nous dit Toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, et l'image on nous dit, par tout type de ruses et de méchanceté ou de perfidie. Ça veut dire qu'il excellait dans les méthodes, les tactiques de nuisance. Il excellait dans des méthodes de stratégies et des tactiques pour nuire à l'Évangile, nuire aux apôtres, nuire à l'onction, s'opposer au Saint-Esprit. Et il le faisait avec détermination et acharnement pour nuire, par toutes sortes. Il, avait, il a développé une intelligence, une habileté à rechercher des tactiques, des stratégies, de voies et moyens pour nuire à l'Évangile. Nuire aux serviteurs, aux servants de Dieu Nuire à l'église Nuire à l'œuvre de Dieu Bloquer l'expansion du royaume Ils le réfléchissait Il y a des gens qui sont experts Pour s'opposer à l'évangile Pour terminer, inutiliser les, les œuvres de Dieu Les serviteurs de Dieu Ils sont déterminés avec acharnement Tu ne réussiras pas Tous les moyens sont bons On dit tous les coups sont permis pour eux pourvu qu'ils arrivent à leur objectif. Rien ne pouvait l'arrêter. Des fois, on a l'impression, lorsqu'on entend, on voit certaines personnes, des choses qu'ils font contre l'Église, contre la Bible, la loi de Dieu, la foi. On a l'impression que rien ne peut leur arrêter. C'est le diable qui est derrière. Il faut libérer toutes les batteries. Le terme russe ici qui est utilisé, c'est le terme grec « dolos », qui signifie « tromperie » habileté, astuce, fraude, mensonge. Et le terme méchanceté c'est le terme grec radionchasse, qui signifie à l'aise dans l'action, manque de scrupules, malice. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas honte de faire le mal, il n'avait pas honte de bloquer, il n'avait pas honte d'opérer dans la tromperie, dans le mensonge, dans la, dans la sorcellerie, de voir à tellement que la méchanceté va atteindre le paroxysme, Satan ne pourra plus se voiler. Il va se montrer face à face. Il va commencer à opérer sans scrupule. C'est comme si la personne est devenue folle. Mais tellement que le mal est en, en elle et que ses actions ne réussissent pas. Il va commencer maintenant à opérer à découvert. C'est ce que Elimas a fait. Opérer à découvert. Quand Paul voulait évangéliser le proconsul Il bloquait, il bloquait Il s'opposait ouvertement Ouvertement, il n'y a plus à cacher Les masques sont tombés Il n'y a plus d'hypocrisie face à face Et Dieu permet de voir Satan soit démasqué Satan soit démasqué Et on nous dit au verset 9 Acte 13, 9 On nous dit ceci du verset 9 Alors seul qu'on appelle aussi Paul Rempli d'esprit saint le fixa et dit, toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites. Voyez, lorsqu'on est face à la puissance de Satan, la seule puissance dans le monde qui peut faire fuir Satan et sa puissance et sa corde, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Le seul esprit, la seule puissance que Satan obéit au doigt et à la lettre sur cette terre et dans les cieux, c'est la puissance du Saint-Esprit. Là l'onction du Saint-Esprit opère, Satan fuit. Les démons s'enfuient. Les sorcières autres s'enfuient. C'est pour ça que Dieu nous a permis de passer 20 jours et d'entrer dans une convention pour nous équiper afin que les puissances des ténèbres soient démasquées, et que leur puissance soit anéantie, soit sous nos pieds, pour que nous puissions les écraser, les détruire, parce que la bataille est certaine, c'est une puissance contre puissance. La grande puissance de Dieu contre la puissance du diable. L'apôtre Paul, ici, c'est la première fois qu'on appelle Saul, de son nom romain, l'apôtre Paul. Pour identifier que le travail d'expansion de ce message du salut vers le païen, ce mandat, le Seigneur l'a donné à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, là où il passera, il va s'intégrer dans la communauté. Il va s'intégrer dans la pensée des gens. Ça veut dire que le message que Dieu met à l'apôtre Paul, c'est un message qui va correspondre aux besoins de ses auditoires. Des fois, on se demande, qu'est-ce que je peux prêcher Bien-aimé, sois-en sûr, là où le Seigneur t'envoie, il sait quel type d'auditoire tu feras face, à quel type de gens tu feras face. Et il va t'inspirer le message de son temps à un peuple donné qui va rencontrer leurs besoins, qui va rencontrer leur état. Qui va répondre à leurs questionnements. Peut-être des questionnements depuis des années. Ils ont fait le tour des gens et des gens. Jamais de solution. Mais quand Dieu te manda vers un peuple, vers une nation, vers des gens, une communauté en saison arrêtée. Ne t'inquiète pas. Il te donnera les outils. Il te donnera le message. Il te donnera la parole appropriée. Et on nous dit, l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. Saul qui n'était pas rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, on l'appelle ici Paul. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a transformé. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, extérieurement le même, certes, mais intérieurement il n'est plus le même. Tu as fait 20 jours avec qui ta Saint-Esprit, extérieurement rien n'a changé, mais intérieurement tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait Il fixa les yeux sur Elimas. Et là, les dons spirituels se manifestent. Puisqu'étant rempli du Saint-Esprit, il reçoit la parole de connaissance. Il détecte exactement qui est Elimas. Il discerne quel est l'esprit qui se cache derrière lui. Jamais on n'a appelé Elimas fils du diable, ennemi de la justice. Mais rempli du Saint-Esprit, Paul discerne réellement qui est Elimas. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'Esprit. Le Saint-Esprit revêt à Paul. Voici qui est cet homme. C'est ennemi de, de, de bien. Mon ennemi, c'est un fils du diable. Il se faisait passer pour fils de Jésus. Mais en réalité, c'est un fils du diable. Un suppôt de Satan. Un agent de Satan. Paul, par le Saint-Esprit, le don de discernement, la parole de connaissance lui est donnée. Et en même temps aussi, il reçoit la parole de sagesse. Que face à un homme comme celui-ci, il faut le frapper d'aveuglement. Le frapper d'aveuglement. Afin qu'il ne voit plus avancer pendant un temps l'œuvre du royaume. Cela fait penser à lui-même l'apôtre Paul. Lorsqu'il allait sur le chemin de Damas Tuer les chrétiens Ennemis de l'évangile Ennemis de Jésus et du Saint-Esprit Qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur l'a frappé d'aveuglement C'est peut-être une loi que le Seigneur a établie Lorsqu'un homme s'oppose à l'onction S'oppose au Saint-Esprit S'oppose aux intérêts du royaume S'oppose à l'œuvre de Dieu or à son évangile Peut-être que c'est une loi arrêtée C'est l'aveuglement qui va tomber sur lui c'est l'aveuglement qui va tomber sur lui. L'aveuglement qui va tomber. On nous dit « pour qu'il ne voit plus regarder, pour qu'il ne voit plus briller la lumière du soleil ». Voyez ici, c'est une allusion extrêmement importante. Parce que Enibas nous dit que c'était un mage, un sorcier. Le terme « mage » qui est utilisé « Dolos », c'est le même terme aussi « Magos » plutôt. C'est le même terme dont on a utilisé pour parler des mages qui sont venus de l'Orient pour donner de l'ensemble de mire lorsque le Seigneur Jésus était né. Ces gens-là ont consulté l'étoile dans le lieu très haut. Ils ont vu dans le ciel l'étoile du Seigneur Jésus et ils ont reconnu qu'un roi venait de naître. C'est des gens qui scrutaient le ciel. Donc Elimas aussi, dans ses pratiques occultes de sorcellerie, il travaillait avec les puissances des cieux. Voyez il était sur la terre un homme physique mais il opérait avec des puissances des cieux. Et le point de contact, c'était le soleil. Il travaillait avec le Dieu rat, le Dieu soleil, qui est l'image de Satan. Alors, le pôle reçoit le discernement. Il faut couper le contact. Casser le point de contact. Bouiller la connexion. Casser le point de contact. Casser le point de contact. Pour qu'il soit isolé. Et lorsque il est isolé, c'est fini. Maintenant, il va devenir un homme. Il ne sera plus un homme sous influence de Satan. Puisque le contact est cassé. Maintenant, il sera un homme réduit à rien. Il est aveuglé pour un temps. Pas tout le temps, mais juste pour un temps. Pour permettre quoi Que la porte de l'évangile soit ouverte. On nous dit que lorsqu'il fut aveuglé, le proconsul, lorsqu'il a vu cela, il a été frappé d'étonnement. Et la doctrine du Seigneur Jésus l'a touché, Parce qu'il a vu la puissance de Dieu frappant Elimas. Quand Elimas est devenu aveugle, le proconsul, lui, il a reçu maintenant la vision. Il pouvait voir. Lui, l'autre, est devenu aveugle. C'est lui qui l'a envoûté. Étant devenu aveugle, la puissance de l'envoûtement qui était sur le proconsul a été détruite. Le proconsul a retrouvé la vue. Et il pouvait maintenant voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et il a accepté. Lorsqu'il a accepté, la porte du monde païen était maintenant ouverte pour l'expansion de l'évangile. Et vous verrez dans la suite, dans Acte chapitre 14, versets 1, 21 à 23, qu'est-ce qui a commencé à se faire Partout où l'apôtre Paul allait avec Barnabas, beaucoup de personnes venaient à Christ. Beaucoup de non-juifs adhéraient à l'évangile de Christ. Le salut était devenu massif. Paul et Barnabas sont entrés dans une campagne d'évangélisation de masse. Des foules venaient au Seigneur. Et on nous dit qu'il y avait la libération de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à grande échelle. À grande échelle. Vous voyez, à grande échelle. Puissance contre puissance. Je suis arrivé à la fin de ce message bien-aimé ce soir. Ce soir, c'est que le Seigneur nous fait comprendre. Après avoir passé 20 jours dans le séminaire quitte Saint-Esprit, entré dans une convention de trois jours, le Seigneur nous a donné l'équipement pour aller annoncer l'évangile, démontrer la puissance de Dieu, même dans des endroits où l'occultisme a pris place. Toute opposition qui empêche les gens, de croire à l'Évangile, de recevoir Christ dans leur vie, à cause de ce qui est en toi, maintenant, ces oppositions-là seront levées et brisées. À commencer par ta propre maison, par ta propre famille, tu verras le salut et par toi la démonstration de la puissance de Dieu. Sois sensible au Saint-Esprit, sois sensible au Saint-Esprit et opère dans la dimension d'un homme qui est roi, opère dans la dimension d'une femme qui est ouinte. L'apôtre Paul le fixa, voyez, n'est plus avoir peur, on a prié contre la peur tout à l'heure, l'apôtre Paul le fixa dans les yeux, et qu'est-ce qu'il fait Il a pris autorité. Le temps est arrivé pour toi de prendre autorité, de dire « assez, c'est assez ». Satan, tu as beaucoup joué dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie, maintenant « assez, c'est assez », tu prends autorité. Dieu va te donner la capacité de discerner le géant qui se lève. Et de prendre autorité contre lui. Il y a certaines, il y a certaines manifestations qui doivent être physiques. Pas prier loin de la personne. Mais peut-être appeler la personne. Ou la le trouver face à face et lui dire. Maintenant, ton règne est fini. Tu es tombé, tu es sous mes pieds. Fixé dans les yeux et lui parler, tu es sous mes pieds. Ton règne est fini dans ma maison. Ton règne est fini dans ma famille. Ton règne est fini dans la ville. Ton règne est fini là où je suis. Maintenant, le Christ, avec le Saint-Esprit, je domine, je règne et j'influence. Et j'influence. Puissance contre puissance. Et toi et moi, nous avons la grande puissance. La puissance infiniment variée de Dieu. Comme Ephésiens nous le dit, Ephésiens chapitre 2. La puissance infiniment variée de Dieu. Satan utilise toutes sortes de ruses et de méchancetés. Mais face au Saint-Esprit. C'est lui qui a créé toutes choses Et qui a même été à la création de lui en tant que Lucifer, fils de lumière. Il le connaît mieux que quiconque. Il connaît tout ce qu'il fait. Il connaît. Le Saint-Esprit a dit qu'il était omniscient. Il était omnipotent. Et il était... Dieu, Dieu, omniprésent, il est partout, rien ne lui est caché, il est partout. Et ce Saint-Esprit qui est en toi et qui t'a revêtu, va, opère dans la dimension de la puissance. C'est dans la dimension de la puissance que le Seigneur nous a amené. Puissance contre puissance. Les puissances du mal s'élèvent et s'élèveront de plus en plus. Mais là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi A ah, Surabondé, surabondé. Elimas a régné à Chypre pendant peut-être des décennies Régné à Chypre Régné à Chypre la, le, la ville de Chypre c'était la ville de la déesse Aphrodite Afro Diane Aphrodite, oui Aphrodite Elimas a régné, cet esprit-là a régné à Chypre Mais il fallait un jour, deux hommes One du Saint-Esprit, dont un spécialement Saul, devenu Paul, rempli du Saint-Esprit envoyé par le Saint-Esprit. Vous voyez, il n'est pas allé de lui-même, il n'est pas, pas usé de, de prétention, mais envoyé par le Saint-Esprit. Sachant qu'il était envoyé par le Saint-Esprit, il savait qui il était, et qui était en lui, et sous quelle autorité il opérait. Extrêmement important de savoir qui tu es, et sous quelle autorité tu opères. Et il se présente, il parle, il arrête, le règne des puissants de ténèbres dans Chypre Spécialement à Paphos Depuis des siècles et des siècles Et il ouvre la porte De l'évangélisation de l'Europe Alléluia Oh bien aimé C'est pour ça vous voyez Lorsqu'on est sorti de la convention Le lundi J'en ai mis une affiche Où on voit les baskets d'un jeune Qui marche dans la ville enflammée Pour dire allons ah maintenant L'onction est là, le revêtement est là, la puissance est là. Va parler de Jésus. Va gagner les hommes. Va témoigner de Christ. Tu as reçu quelque chose. Va avec le mandat. Opère dans la dimension de la puissance de Dieu. Et tu verras des choses extraordinaires arriver dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous bénisse abondamment. Nous avons ainsi prêché. Amen. Amen. Courons nos têtes bien aimées et prions ensemble. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'annonce de ta parole, oh Dieu. Merci pour l'annonce de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous puissions parler de ta part ce soir encore, oh Dieu. Merci pour ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Toi, nous avons fait notre part avec les moyens que nous avons, que tu connais toi-même. Maintenant, toi fais ta part, oh Dieu. Merci pour le revêtement de ton onction. Merci pour la guérison de malades. Merci parce que tu nous as donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Sur les œuvres des ténèbres, tu nous as donné la victoire sur la puissance du mal, sur les esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie, l'occultisme le, le, à haut niveau, tu nous as donné la victoire, oh Dieu parce que tu savais qu'une porte à l'évangile aux nations devait être ouverte en cette saison-ci. Garde-nous attachés à toi, dans l'humilité, en cherchant toujours ta face, en cherchant toujours ta face, nuit et jour, dans les prières, dans les supplications, avec des jeunes, des actions de grâce, dans l'adoration. Et précieux Saint-Esprit, couvre-nous. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà bien aimés du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse abondamment Nous sommes arrivés dans notre temps de dîmes et offrandes Je vais mettre le numéro de compte de l'église Pour les personnes qui ne l'ont pas encore Pour apporter nos dîmes et nos offrandes Voilà bien aimés Ni Yesu, Ni Yesu, Ni Yesu Ni Yesu, Ni ni e sou, ni e sou, ni e sou, ni e sou, ni e suau zima, ni e sou, ni e sou, ni e sou, ni e sou, ni soa uzima, zima, ni ma pendo, ni e so, ni e ni zima, baraka, ni e so, ni e ni e zima, ni e soa milele, ni e Yesu wa uzima ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu wa uzima ni Yesu ni Yesu ni mapendo ni Yesu ni Yesu Ozima, uzima ni Yesu wa milele ni Yesu oyee ule ni Yesu ni Yesu Yesu wa ata milele ata milele Yesu ni ata milele Yesu ata milele ata milele ata milele Atamilele, atamilele, Atamilele, Atamilele, Atamilele, Atamilele, Merci Seigneur pour les 10 les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Nous les bénissons et nous les sanctifions en ton nom précieux. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons faire la prière de notre Père bien-aimé, notre Père qui est aux cieux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 Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et soyons joyeux et remplis du Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons nous retrouver le vendredi à 19h pour notre culte de semaine à l'école de la sagesse. Et le soir à partir de 23h55 nous aurons notre mini-veillée, les Nuits de la Parole. Notre mini-veillée, ce vendredi, à partir de 23h55 jusqu'à 2h du matin, nous aurons notre mini-veillée, les Nuits de la Parole. Et bien entendu, le dimanche, nous aurons notre culte dominical à la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne, à partir de 9h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les portes de l'église sont ouvertes pour l'instant. C'est maximum 15 adultes, les enfants en dessous de 12 ans sans nombre. Nous attendons le 9 juin où ça sera maximum 100 personnes en présentiel sans les enfants de moins de 12 ans. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Passez une excellente nuit et une excellente, euh, un excellent reste de semaine. Et que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, vos maisons, vos familles et vos projets. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dangalémal.